Jésus-Christ venu mourir pour nous. Nous nous permettons de venir auprès de toi pour ressentir tout l'amour que tu as pour nous. C'est auprès de toi, notre Dieu, que nous pouvons ressentir la paix, la paix que toi seul tu es capable de procurer. C'est auprès de toi que nous pouvons recevoir des paroles fortes, des paroles de, de consolation, des paroles d'encouragement mais aussi des ordres pour notre vie, pour notre ministère, pour notre marche de tous les jours. C'est que nous venons devant le trône. et à chacune, c'est auprès de Dieu que nous pouvons apprendre, que nous pouvons ressentir, que nous pouvons avoir une intimité spéciale avec lui. Je veux vous inviter chacun d'entre vous à vous présenter devant lui, au pied de son trône, parce qu'il s'est disposé pour nous accueillir, pour recevoir notre adoration, pour recevoir les paroles qui viennent de nos cœurs. La louange de notre bouche. Il se tient là pour nous accueillir. Ne reste pas loin, adorateur. Ne reste pas loin de son trône. Viens, viens dans sa présence. Viens dans son intimité. Il a tendu ses bras pour t'accueillir. Afin que tu viennes. Il veut te prendre dans ses bras d'amour Il veut te prendre avec lui Et pour te dire un mot C'est ce qu'il veut ce soir Ne reste pas loin Ne reste pas loin de sa présence N'écoute pas la musique N'écoute pas une personne Mais laisse l'esprit de Dieu te parler Laisse l'esprit de Dieu te toucher Oui, parce que c'est auprès de Dieu que nous pouvons ressentir tout l'amour qu'il a pour nous C'est à ses pieds que nous pouvons sentir sa présence Viens, rejoins-moi devant le trône Pour lui apporter notre louange et notre adoration Je veux rester près de toi Oui, quand je dis je veux rester près de toi Je pense à cette scène où les disciples sont allés avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Et la présence de Dieu était tellement forte, la Shekinah était tellement forte qu'il ne voulait plus partir de là. Il voulait rester, ils voulaient construire des tentes et rester. Oui, que la Shekinah de notre Dieu couvre chacun d'entre nous. Oui, que la gloire de notre roi couvre chacune et chacun. Ou non Ton trône éternel Par nos lois Je nous t'invitons Viens Jésus Prends la place du roi Et de cette place Couvre-nous Chacun et chacune d'entre nous Oui, viens prendre la place Qui te revient Le trône du roi des rois C'est là Ta place Merci parce que tu es l'agneau Qui a accepté De venir mourir pour nous et ton obéissance a fait en sorte que le Père t'a souverainement élevé. Oui, Jésus, prends la place qui te revient. Sois ta place. Une place qu'aucun homme ne peut détrôner. Une place qu'aucune occupation ne doit détrôner. La place qui te revient. Le trône du roi des rois. Oui, viens Jésus Prends la place qui te revient Et de là reçois notre louange Reçois notre adoration Reçois notre dévotion Reçois les paroles qui viennent de la bouche des adorateurs Nous t'élévons en majesté Nous t'élévons en autorité Tu es cabille aussi Tu es le tout puissant Tu es l'éternel celui qui fait de nos combats ses combats. Tu es celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Tu es celui qui gagne des victoires pour nous. Nous voulons te bénir, ô oh notre Dieu. Oui, nous voulons t'exalter. Merci de t'être levé pour recevoir la louange et l'adoration de tes enfants rassemblés. Avant que tu nous aimes plus que tout. C'est toi qui nous a aimé le premier. Dans la réalité, nous ne méritons rien de ce que nous sommes. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'élever. Cette plateforme a été mise en place pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, nous t'apportons cette adoration. Nous refusons de nous lamenter, nous refusons de nous lamenter, nous refusons de pleurer, nous refusons de venir dire, nous plaindre, oh, oh, oh non, nous venons avec adoration, nous venons avec louange devant ton trône. Oh, nous t'adorons Seigneur T'adorons Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Nous t'élévons Seigneur nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur, nous te magnifions. Nous chantons ton nom, nous chantons ton nom, nous élevons ta grandeur. Oui, nous élevons ta grandeur. Oui, toi qui nous donnes ton amour exceptionnel. Toi qui nous exprimes ton amour. Oh, en cette saison où tout le monde parle d'amour, toi tu as le meilleur des amours, tu as l'amour excellent. C'est par ton amour que nous voulons venir nous abriter auprès de toi, là où tu nous fais du bien, tu nous fais du bien. toi, dans le lieu très saint, ô oh Dieu, là où éclate ta gloire, je veux rester pour ta douceur. Je veux m'abriter et ne plus rester toujours le même. Adorateur, adoratrice, je viens de me souvenir que nous sommes dans cette saison où des gens célèbrent l'amour, la Saint-Valentin. Et bien souvent, cela est difficile lorsque nous sommes seuls, lorsque nous n'avons pas quelqu'un avec qui partager notre vie. Ça paraît difficile. Ça l'est même. Et même quand nous partageons la vie de quelqu'un et qu'il y a des difficultés, c'est des périodes très difficiles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'amour de Dieu qui est le plus grand. Et lui, il est capable de te combler au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce que lui, quand il t'envoie son amour, c'est avec une paix exceptionnelle et excellente. Et c'est pour cela que je veux t'inviter à t'abriter auprès de lui. Va lui dire, papa, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de présence. Il viendra te combler de sa présence. Ne crois pas qu'il n'est pas capable de régler des problèmes de ce genre, de l'ordre, du sentiment et des émotions. Je crois qu'il ne s'appellerait pas notre Père s'il voulait être au-dessus de nos besoins humains. Il s'est fait homme, il est venu sur la terre. Il a connu des émotions au point de pleurer. Il peut comprendre tes larmes. Il peut comprendre ta souffrance. Il peut comprendre ce que tu vis actuellement. Il peut comprendre ta solitude. Il a connu la solitude lorsqu'à mané il cherchait des personnes pour l'aider à prier. Et que tous l'avaient abandonné au moment où il était en train de mener le combat pour sa destinée. Il s'est retrouvé seul au point où il a dit à ses amis, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant une heure. Donc il peut comprendre ta solitude Mais il te dit je suis là, je te prends dans mes bras d'amour Oui, je veux m'arrêter. auprès de Dieu Je veux rester là, je ne veux pas changer de place J'aime cet endroit, j'aime la présence de Dieu Et adorateur, adoratrice, je t'invite à aimer la présence de Dieu Tu ne resteras plus jamais Le même Merci Seigneur pour ton amour Indescriptible Pour ton amour incommensurable Un amour qu'aucun homme, aucune femme Ne peut nous exprimer Un amour dont toi seul As le secret un amour qui ne se fâche jamais. Un amour qui nous regarde conformément à ce que toi-même tu nous as fait, comment tu nous as créé. Oh, merci Seigneur. toi, dans tes bras d'amour je veux rester là où tu peux me parler dans ton intimité, là où je peux entendre ta voix, je veux rester à scouter ta parole pour recevoir des messages des rémas qui viennent de ta parole logos, je veux rester dans ta présence Seigneur, j'aime ta présence Seigneur, j'aime là où tu es Seigneur les adorateurs rassemblés sur cette plateforme aiment ta présence soir à 21h, nous venons dans ta présence. Parce que nous aimons t'entendre, Seigneur. Oui, nous aimons ta présence. Elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Elle guérit nos douleurs. Elle guérit nos douleurs. Elle rassasie nos âmes attristés et nous relève de nos chutes ta présence nous fait du bien oui merci Seigneur merci Seigneur de nous donner la possibilité de t'adorer parce que ce n'est pas des êtres qui manquent pour t'adorer Ce n'est pas des êtres qui manquent pour t'adorer. Jésus pouvait dire, si vous faites taire mes disciples, alors les pieds se lèveront pour m'adorer. Donc tu ne manques pas de personne pour t'adorer. Tu ne quémandes pas notre adoration. Mais parce que tu nous aimes, tu aimes ce moment de cœur à cœur que nous avons avec toi. Et c'est pour cela que nous reconnaissons la grâce qui est la nôtre de pouvoir venir t'adorer, de pouvoir venir t'apporter une louange, une adoration, une parole de reconnaissance à toi le grand Dieu. Nous nous sommes réveillés ce matin, nous avons pris des véhicules, nous sommes partis, nous sommes revenus, c'était dans des taxis, avec tout ce qu'on entend comme drame, mais nous tu nous as ramenés, sains et saufs. Et c'est pour cela que nous voulons t'adorer. Nous voulons venir à tes pieds pour t'adorer. Oh Seigneur, parce que dans la réalité, c'est là notre désir. Nous aimons t'adorer. Les adorateurs et les adoratrices ici rassemblés, leur désir, c'est de t'adorer. Seigneur, oh bien souvent, il y a des difficultés qui se présentent à nous et nous ne venons pas à notre rendez-vous. Nous te demandons pardon pour cela, tendre Père. De nous notre désir c'est de t'aimer et de t'adorer, t'adorer, t'adorer et t'adorer au oh Seigneur. Désirer de t'aimer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, ô oh Seigneur. Notre désir est de t'aimer, t'adorer. Désirer de t'aimer, d'adorer, d'adorer, d'adorer, ô oh Seigneur. Notre désir est de t'aimer, d'adorer, d'élever. élevé au oh seigneur notre désir C'est cela notre désir. C'est cela ce qui nous plaît. C'est cela ce que nous aimons. Parce que nous savons que tu nous fais du bien lorsque nous t'adorons. Certainement qu'il y a des personnes qui sont venues aujourd'hui fatiguées, chargées sur cette plateforme. Mais parce que nous sommes en train de t'adorer, tu les décharges les décharges des bagages lourds, oui merci Seigneur parce que tu décharges des bagages lourds, des fardeaux si difficiles à porter, parce que dans ta présence rien ne peut résister, rien de tout ce qui peut fatiguer tes enfants ne peut résister, oh voilà l'image qui me vient, un enfant que quelqu'un veut frapper dehors et qui court au pied de son père. Et lorsqu'il arrive au pied de son père, la personne ne peut plus le toucher. La personne ne peut plus s'approcher de cet enfant. Parce qu'à côté de son père, il y a la sécurité, oui. Dans la présence de Dieu, nous avons la sécurité. Les ennemis tapis dans l'ombre qui ont... Cherchez, qui, qui ont mis des plans et tout ce qui veulent. Parce que nous sommes dans la présence de notre Père, ils ne peuvent pas nous atteindre. Et nous sommes de plus que vainqueurs dans la présence de notre Père. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, adorateurs, adoratrices, courez, courez, courez, venez vous réfugier à côté de Papa. Ses bras sont suffisamment grands pour prendre chacun d'entre nous, pour nous sécuriser. Oh, je te bénis Seigneur, merci. Merci, merci, merci pour cette image. Trop belle, trop belle. Les choses du dehors sont nombreuses, elle nous a dit. Nous sommes épuisés. Mais parce que nous sommes rentrés dans ta présence, alors nous retrouvons la paix. La paix, la paix que toi seul tu es capable de donner. Et Aimer et, et chaque fois que je me retrouverai dehors, je t'en prie, ramène-moi, ramène-moi, je me sens bien dans ta présence. Les adorateurs et les adoratrices aiment ta présence. Et avec assurance, ils disent qu'ils vont te proclamer partout. jamais. Non, nous n'avons pas honte de toi, parce que nous savons le bien que tu nous fais. Nous savons d'abord d'où tu nous as tirés, où tu nous as placés, et le bien que tu nous fais au quotidien. Jésus, ce nom qui sauve. Des hommes je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus. Se Altéré, adorateur, oui, nous devons le proclamer sur la terre des hommes, nous devons parler de lui, même quand des fois la croix sera lourde, mais toujours, devons chanter Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai, yes, et je l'exalterai, je le proclamerai. Sur la terre, rue des hommes oh, Je parlerai de toi Avec mes frères, mes soeurs de cette plateforme Nous parlerons de toi Seigneur Et le 10 avril prochain Nous avons prévu de parler de toi encore une fois De parler de ta fidélité De parler de tes bontés qui se sont renouvelés pour nous chaque jour. Ce jour-là qui est un peu pour nous comme un jour anniversaire, un nouvel an de notre adoration. Nous allons chanter Jésus, ce nom qui sauve. Et Seigneur, nous te confions d'avance ce moment. Nous te confions ce moment et nous te demandons de donner... Des adorateurs, adoratrices ici, des paroles, des témoignages, pour pouvoir élever ton nom devant le monde entier. Et reconnaître que tu es le seul qui sauve, tu es le seul qui relève, tu es le seul qui guérit, tu es le seul qui bénit. le glorifier. Nous allons le proclamer hey. sur toutes les plateformes sur la terre des hommes et nous parlerons de lui. Même s'il y a des croix à porter, mais toujours nous chanterons Jésus, non qui sauve Alléluia. Acclamons celui-là qui est excellent, celui qui n'a pas de comparable, celui qui est spécial, celui qui prend soin de nous, celui qui nous donne l'assurance. Celui qui chaque jour nous conduit Celui qui lorsque nous sommes tombés vient Il nous soulève, il secoue notre poussière Et puis il nous fait asseoir à la table des grands Comme pouvait témoigner Anne En disant oui, oui, mon, mon cœur se réjouir en l'éternel, parce que ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Et oui, ce jour-là, nous allons chanter, parce que nos bouches se sont ouvertes contre nos ennemis, parce que nos bouches se sont ouvertes contre ceux qui nous voulaient du mal, parce que nos bouches se sont ouvertes contre ceux qui voulaient nous saboter. Ce jour-là, nous allons chanter Jésus, ce nom qui sauve, celui-là même qui a combattu pour nous, celui-là même qui nous a pris et qui est venu, parce qu'il a fait de nous des plus. Que vainqueur, il a combattu pour nous et nous l'avons regardé en train de combattre et nous avons recueilli les lauriers de ce combat. Nous allons lui dire grandement merci. Merci Seigneur pour ce que tu es. Parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui. Merci pour tes bontés. Adorateurs, adoratrices, je voudrais partager avec vous un passage aujourd'hui. Une histoire qu'on connaît tous. Et ce matin, je, je l'ai lu. Ce soir, je l'ai lu encore. Je me suis dit que c'était bien de pouvoir partager cette histoire encore une fois avec vous. C'est bien des fois que notre mémoire hein, soit, soit éveillée. Que, que les bontés de l'éternel, que, que l'histoire nous soit redite. Quand euh, Moïse donnait les dix commandements aux enfants d'Israël, euh, il, il a précisé qu'ils doivent le, le redire. Quand on redit cette histoire, chaque fois on s'en souvient et on se souvient et on n'oublie pas ce que Dieu a fait avant. Et ça encourage dans notre marche. C'est pour cela que je veux vous parler de l'histoire de Gédéon. Gédéon juge en Israël. On va lire l'histoire dans jeu chapitre 6 du verset 1 au verset 17. Le passage est long mais l'histoire est belle et elle mérite d'être lue. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Je vais m'arrêter là. Des fois, l'ennemi nous accable tellement qu'on est obligé de se cacher. On se cache, on a peur. Dans un coins c'est trop chaud. La bataille est trop grande. L'ennemi est là, il nous accable, il nous accable. La main de Madian était trop, trop, trop puissante sur les enfants d'Israël. Donc, ils sont allés se cacher dans les cavernes, sur les rochers. Et la suite du, du, du passage dit que, au, au verset 3, « Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. » Et il marchait contre lui. C'est-à-dire que Madian ne venait pas seul. Il allait chercher des, des, des associés, des personnes. Et ensemble, ils venaient et puis détruisaient ce que Israël avait. Waouh. Waouh. Tu crées ton entreprise. Quand ça commence à aller, c'est comme un boulet. Ils viennent comme ça, en tas, et puis ils viennent détruire ce que tu as semé. Ce que tu as construit tu construis ta maison, une famille tranquille, un matin, ils viennent nombreux comme ça et puis ils viennent mélanger ta maison. Je ne parle pas des hommes, mais il n'y a pas des esprits qui sont derrière eux. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni boeuf, ni âne. Des fois, tu te demandes, mais est-ce que j'ai déjà s'aimé même dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose? Parce que tout ce que tu as fait, tu as mis tes économies dedans. Tu as travaillé. Tu as fait tout ce que tu voulais. Et puis du jour au lendemain, tu te trouves sans rien. Tu te retrouves sans rien. Ils sont venus se renforcer, se coaliser. Et puis ils viennent, ils détruisent. Et on dit au verset 8, verset 5, « Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. » Et ils viennent pour ravager. Parce que des fois, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Ton argent que tu as gagné du jour au lendemain. Fiu, tout est parti. Tes projets, tu as planifié. Tout était sur le point de se faire Fiu, comme un vent. Parce qu'ils viennent comme des sauterelles. Ils sont nombreux. Mais au nom de Jésus, je les détruis. Eux, leur renfort maléfique. Pour dire Amen à ce que ma grande soeur Béa a écrit. Et le verset dit, 12, 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crier à l'éternel. Oh, aujourd'hui, je vais crier à l'éternel. Je veux qu'ensemble nous crions à l'éternel. Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours de nos productions. Seigneur, viens au secours de nos semences. Seigneur, viens au secours de nos entreprises. Seigneur, viens au secours de nos foyers. Seigneur, viens au secours de nos projets. Seigneur, viens au secours de nos relations. Seigneur, viens au secours de nos ministères. Comme les enfants d'Israël, nous crions à toi, Seigneur. Pour un adorateur, pour une adoratrice, qui se sent submergé par ses ennemis, qui se sent submergé par ceux qui viennent détruire. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Alléluia. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Oh Seigneur, pardon. Pardon. Des fois, nous sommes repartis manger ce que nous avons vomi. Des fois, nous sommes repartis en arrière. Là où tu as dit, il ne faut pas, on va partir. Tu nous as délivré, tu nous as lavés. Tu as fait de nous tes enfants. Et des fois, nous avons regardé en arrière. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Comme tu l'as fait. Pour les enfants d'Israël, au temps de Gédéon, nous te prions de venir au secours des adorateurs et des adoratrices. Nous sommes fatigués des perpétuels recommencements. Nous sommes fatigués des sémences qui n'arrivent pas au bout et ça se dessèche. Nous sommes fatigués. Nous voulons cueillir des fruits. Nous voulons cueillir des fruits à maturité. Nous voulons recevoir les, les récompenses de nos sémences, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit dans nos familles. Nous soit sur le plan financier, nous voulons recevoir les récoltes, les fruits de nos sémences. Verset 11 dit, Puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térébène d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Quand je lis ce verset là, mon cœur s'est déchiré. Le verset 11. La fin du verset on dit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade où, maintenant qu'il travaille là, c'est dans le but d'aller cacher. Pour ne pas que les vienne viennent prendre. Ah, c'est pas ça que notre Père nous a appelé. Qu'on soit arrivé au stade où on a tellement peur d'être dans le manque, tellement on a souffert, tellement l'ennemi nous a, nous, a, nous a volé plusieurs fois. Je me parle à moi-même. Le nombre de fois où j'ai eu des difficultés sur le plan financier, au point où maintenant même c'est la peur la peur du manque. La peur du manque, la peur du manque, c'est exactement ce qui arrivait à Gédéon. Il avait peur du manque. Et notre Dieu, il n'est-il pas le Dieu de la provision, de la providence? N'a-t-il pas nourri les enfants d'Israël dans le désert en leur envoyant la manne au quotidien? Et quand ils voulaient manger de la viande, ne leur a-t-il pas donné les cailles? Ah, mon papa est un Dieu puissant. Gédéon avait peur. Il craignait. Il avait tellement peur. Il va battre le froment. Il va aller mettre ça en cachette. Pour manger ça un peu, un peu, un peu, un peu. Et le Dieu de l'abondance. Et le Dieu qui nous a appelés à vivre une vie d'abondance. Pas une vie de gaspillage, mais une vie d'abondance. L'ennemi a tellement détruit que nous avons peur de vivre. Et là, Gédéon. Va dire alors que Dieu va s'adresser à lui en disant vaillant héros il va dire non je suis le plus petit de la plus petite maison dans, dans la plus petite des tribus <rire> oh souvent on aime trop ça je suis petit oh Et ça c'est pour moi ça c'est pas pour moi oh oh Corinne c'est pour toi c'est qui est grand là immense là c'est pour toi tu le mérites bien. Annie, ce n'est pas petit qui est pour toi. Les grandes choses là, c'est pour toi aussi. Et puis les postes ministériels, là, ma grande soeur Georgette, c'est pour toi. Béa, les grandes maisons, avec tout ce qu'il y a dedans pour que tu sois à l'aise, c'est pour toi. Oui. Tu en as. Adorateur, adoratrice. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Seigneur, rassasie l'âme de ta servante. Elle a besoin que son âme soit rassasiée. Georgette, reçois le rafraîchissement et la restauration de ton âme. Je vais lire les deux derniers versets. L'Éternel dit, au verset 16, L'Éternel lui dit, Mais je serai avec toi, Et tu me battras, Madien, comme un seul homme. Alléluia. Alléluia. Il dit. Je serai avec toi. Et tu battras Madian. Comme un seul homme. Donc ils viennent nombreux. Et puis c'est comme on les attache. Et puis tu donnes coup de poing. Et puis celui qui est devant fait tomber tout le monde d'un coup. Parce que l'éternel est avec toi. Adorateur, adoratrice. L'éternel est avec toi. Yes L'éternel est avec toi Il t'appelle vaillant héros Accepte ton identité de vaillant héros Accepte ton identité de vaillant héros Il faut arrêter de faire comme Gédéon En disant eh, Je tiens de battre le fourment pour me cacher Les ennemis sont nombreux Et les sorciers Et ceux qui ne m'aiment pas Et ceux qui m'en veulent Et ainsi de suite ouais, Levons-nous Ida, lève-toi. Levons-nous. Levons-nous. Et allons prendre ce qui nous appartient. Longtemps, l'ennemi nous a fatigués. Et il nous a contraints à nous cacher. Il nous a contraints à nous contenter des petites choses. Il nous a contraints à nous contenter de, de vie misérable et minable. Dieu s'est levé pour nous aujourd'hui. Il s'est levé pour nous. Tout comme l'ange de l'éternel est venu parler à Gédéon, il te parle en ce moment. Destiné, oui, l'éternel est avec toi. Il dit, vaillant héroïne. Vaillant héros. Levons-nous pour récupérer ce que Dieu nous a donné. Élevons la voix ensemble. Seigneur, nous voulons... Te dis merci parce que c'est toi qui combats pour nous. Et nous savons que de toutes les façons, nous n'avons même pas la force. <rire> oh Nous n'avons pas la force. Mais c'est toi qui es capable de gagner pour nous des combats, des combats. Là où les murs se sont dressés, tu viens comme un puissant bélier. Et tu viens fendre les murs au nom de Jésus. Maintenant, vous, esprit mauvais, tapis dans l'ombre, qui empêchez les enfants de Dieu, les adorateurs et adoratrices de cette plateforme, de recevoir ce que Dieu a prévu pour eux. Je vous donne la route maintenant. Vous quittez leur vie au nom de Jésus. Vous quittez leurs activités au nom de Jésus. Vous quittez leur famille au nom de Jésus. Vous tous, comme une seule personne Vous partez. Parce que j'ai l'autorité pour le demander Et je vous chasse Les adorateurs et les adoratrices Reçoivent leur bénédiction Ceux qui attendent de rentrer dans leur destinée Rentrent dans leur destinée Ceux qui attendent de se marier Se marient Ceux qui attendent le retour d'un époux Reçoivent son retour ceux qui attendent une situation professionnelle reçoivent ce travail. Parce que le plus que vainqueur a fendu le mur pour nous. Yes. Et avec lui, nous crions, Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit, son nom est parole de Dieu, il vit et règne. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, Victoire au Dieu de l'infini,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 le lion de Judas Qui a triomphé du combat Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Dieu de l'infini Victoire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 a triomphé du combat victoire au seigneur de la vie criez victoire victoire au dieu de l'infini victoire au nom de jésus christ victoire par le Saint-Esprit Adorateur, adoratrice Je ne sais pas quel est ce combat ultime que tu mènes Aujourd'hui est jour de grâce Un jour de victoire Papa s'est levé Pour accueillir nos requêtes Nos requêtes Il est tellement content de notre adoration Qu'il veut recevoir nos requêtes Je t'en prie Ne ferme pas la bouche Demande-lui Demande-lui Oui Demande-lui. Oh Seigneur. Tu connais les besoins de mon cœur. Tu sais comment je te prie pour trouver une situation stable sur le plan professionnel par rapport à mes affaires. Merci parce que tu me bénis abondamment. Mais tu sais ce que j'attends le combat ultime que je suis en train de mener Père je t'en prie fais le miracle parce que tu es plus que vainqueur et tu gagnes ce combat pour moi Seigneur je viens te présenter cette maison qui est en vente pour laquelle des acheteurs viennent et à la dernière minute ils changent d'avis, ils ne reviennent plus que tous les ennemis qui se sont levés contre cette vente soient dispersés maintenant. Au nom de Jésus, je les disperse. Vous partez Et la personne qui est prévue pour acheter, vient pour acheter cette maison. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Victoire à toi le Dieu de l'infini. À toi qui règne. Nous voulons te dire merci.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 pour tout ce que tu as fait, pour nous, nous disons merci. Irée le Seigneur, Irée le Seigneur, louons le nom de El Shaddai. El Shaddai, notre roi omnipotent. Il règne en majesté, il règne, il règne, il règne, il règne le Seigneur, il règne le Seigneur, louons le nom de Jéhovah, Jéhovah notre roi.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 Acclamons le, acclamons le Seigneur, acclamons le, acclamons le Seigneur, acclamons le Roi des rois, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur.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 nos acclamations acclamations à notre dieu il mérite l'acclamation Merci. acclamation, il mérite notre louange, il mérite d'être élevé, il mérite d'être loué, il mérite d'être, oh, tout simplement salmodié. à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi, toi la majesté, toi qui as combattu pour nous. Toi qui as fait de grandes choses pour nous, nous ne cesserons jamais de te dire merci. Je ne peux même pas compter ce que tu as fait pour moi. Et je te rends toute la gloire avec les adorateurs et les adoratrices. Nous tous rassemblés, nous te disons merci à toi qui mérites notre louange et notre adoration. Au nom de Jésus, que vos nuits soient paisibles. Que les anges destinés à vous sécuriser, soit à leur poste. Et que demain, nous nous retrouvons dans la paix avec une autre adoratrice ou un autre adorateur. Au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Il mérite Jawah, we're mommy, and do fata aye.